Salut tout le monde, dites-moi comment ça roule. Euh... Bah écoutez, je sais pas si je suis à moto ou en kayak. J'avoue que. Alors, au niveau de la visière, je suis en sous-marin même. Et. Euh... Wow. Ce que je vous disais hier, c'est que c'est tombé comme ça euh, dimanche, toute la journée. Et heureusement qu'on a plus de température négative, n'est-ce pas Parce que là, ça aurait été un régal. Des, Des piscines de verglas carrément. La visière, ouais, ça va pas du tout là. Je me guide au feu des voitures en fait. Euh, moi, je vois rien. Faut que je remette de l'anti-pluie sur la visière. Petit coup d'étui-glace. De Hop. Rien changé. Je trouve que les nouveaux revêtements, là, d'une façon générale, un peu partout où on passe, ils relèvent énormément d'eau, donc ça joue beaucoup avec les pneus, évidemment. Mais je sais pas, avant, ça montait pas aussi haut, les jets de voiture, je trouve. Là, tu vois, sur l'autoroute, avant, là, ça faisait un... Ça relevait tellement, ça faisait une nappe, une brume d'eau, carrément. Il y avait pas ça, avant. J'ai roulé dans les conditions de merde, hein, mais ça m'avait jamais marqué autant, quoi. Je fais confiance à mes clignotants, parce que je vois rien de ce qui se passe autour de moi, donc j'espère que les gens sont conscients que je me déplace. Allons-y, let's go Il va falloir être méfiant. L'avantage des conditions comme ça, c'est qu'on est débarrassé des petits scooteristes du dimanche, là. Tu vois, ils sont allés se réfugier dans le RER ou dans leur bêtaillère, là. Là, il y a les vrais bonhommes et les vraies bonnes femmes qui... qui sont sur deux roues. Là. Les passionnés, il est à cuire. Là. Ou ceux qu'on ont c'est vrai. comme ça cette espèce de nappe là soulevée derrière la Golf Apollo. Ah, la Volkswagen c'est pas historiquement ça a jamais dégagé autant d'eau quand même alors là ça va être technique Entrée, sortie plus vite, allez, allez, allez, allez, allez, allez. C'est code de la route là, c'est priorité à ceux qui rentrent, surtout que moi je suis dans une position qui n'est pas autorisée, donc n'insiste euh, pas, atroce. Ah, c'est un bibé d'eau là, par les pieds en fait, mais je change de gros là. elles ne sont plus du tout étanches. C'est fini. J'ai beau mettre de l'imperméabilisant, ça dure 15 minutes, après elles le boivent. Après c'est fini de toi Vas-y vas-y vas-y vas-y On a fait des dingueries tous les deux là. Allez on y est Je me sèche je bosse et on rentre Le sèche-gant est quand même la meilleure invention de ce centenaire. Oh, par contre, ça souffle. Hein ça me freine dans le buste, là. Je suis trop imposant, je suis trop costaud. Faut que je sois moins beau et j'irai plus vite. C'est étonnamment sec ici, euh, étant donné la cuvette que ça forme, la quantité d'eau tombée dans la journée. On entend mieux. Hein. Ils ont sans, sans doute euh, réglé ce problème d'évacuation d'eau. J'ai vu les images de l'accueil de l'équipe de foot argentine en Argentine. C'est incroyable. Hein. Il y avait tellement de monde dans la capitale autour du bus. Ils ont dû évacuer les joueurs en hélicoptère. <rire> Incroyable. Ça change de nous il y a 4 ans où les mecs ils sont passés là en 4 minutes à fond la caisse. Punaise. C'est vraiment une autre ferveur. Hein. Et tu vois, je suis pas sûr qu'il y a eu de casse malgré tout. Donc bon, posons-nous les bonnes questions sur notre éducation. Allez, c'était inespéré mais je rentre sec et donc ça, tête appréciable. Merci d'être resté jusqu'au bout. Partagez si ça vous plaît, commentez, mettez un petit pouce. Je vous le demande pas souvent mais ça me fait bien plaisir. Je vois qu'il y en a plusieurs qui le font. Merci à tous de suivre ces conneries. À demain pour la prochaine. Ciao